Mais le, moi, je te parle plutôt du gars qui ne te connaît pas du tout, par exemple, tu vois, qui débarque sur un truc, on lui a parlé de Florian Moncam, euh, C'est un peu comme le, le truc, euh, je, en fait, pour moi, la garantie, c'est telle que je la présente, c'est pour dire, je suis tellement convaincu, prenez un cas ah, de oui. très simple, voilà, je suis ah, oui, tellement convaincu oui. de, ma, de mon programme que je oui. sais qu'il marche. Je sais ah, qu'il oui, marche. Oui, ça, ça c'est voilà. sûr. C'est dans ce, ce sens que ça, je dis, euh, ça, voilà. Je si tu prends toi. ma formation et que tu l'appliques, tu vas mmh. avoir mon résultat. Tu, tu, tu, tu vas avoir les résultats. Si tu n'as pas mon Parce résultat, je fait... te rembourse. Mais, ouais. c'est jamais arrivé. Et ce qui est ouais. drôle, c'est que c'est bizarre, mais je n'ai jamais eu quelqu'un qui jamais. est venu en disant j'ai appliqué, je n'ai pas eu de résultat. Jamais. Et clairement. Et, et en fait, si tu veux, la façon dont les programmes sont, sont bâtis, en fait, ça, au début, par exemple, moi, par exemple, j'ai aujourd'hui, j'ai à peu près 5, euh, 5 programmes, tu vois. Mais la, la façon dont mes programmes sont bâtis, tu vois, au début, par exemple, je vais mettre la. C'est-à-dire. Je vais mettre les. Ça va demander beaucoup d'efforts et tout, parce que tu démarres et tout. Mais une fois que toi, dans ton parcours, tu performes tes résultats, tu performes les résultats de tes participants, c'est-à-dire en termes de. En fait, tu vas pouvoir délivrer moins, en fait. Promettre. Tu vas promettre moins mais délivrer plus. Parce que par exemple, nous, par exemple, on a des programmes où on accompagne les personnes sur six mois pour faire leur première acquisition. Tu vois. Mais. Ce qui est normal. Mais. Quelqu'un. Qui, euh, qui rentre dans le programme, il rentre sur 6 mois, en 3 mois c'est réglé, parce que je sais comment faire en sorte qu'en 3 mois c'est réglé, et même le record qu'on a eu c'est, un gars il est rentré sur un programme sur 6 mois, en 3 semaines il avait payé 550 000 dollars, premier immeuble, tu vois, c'est pour dire aux gens que, quand un infopreneur, un entrepreneur en ligne bâtit des programmes comme ça, et quand il vous dit, qu'il y a une certaine garantie, qu'il y a une garantie de résultat, c'est parce que, pour lui en fait, vous amenez du point A au point B, entre guillemets c'est un jeu d'enfant, par rapport à lui, Peut-être pas par rapport à vous, mais c'est l'expérience derrière qui, qui fait la différence, tu vois. Donc, c'est sûr que par exemple, si tu dis par exemple que, OK, je ne sais pas, euh, euh, suis ma formation de telle, tu, tu fais par exemple des formations Amazon, en X nombre de mois, tu peux générer tant de revenus. Tu vois, toi, c'est parce que tu sais que… Bien sûr, ça marche. Si c'est toi, si, si toi qui l'avais fait ou si tu t'étais assis à côté de la personne, tu aurais obtenu les mêmes revenus là en beaucoup plus, beaucoup plus rapidement ou sur la même période, tu aurais pu lui faire faire du foie, je sais pas combien, tu vois. Donc quand on donne cette garantie-là, c'est clair que derrière, on sait sur quoi euh, sur, sur, en termes d'expérience, en termes de retour, en termes de stratégie, parce que plus on accompagne de personnes, plus en fait tu bonifies la gare, enfin, plus l'offre est bonifier et plus tu es confortable à donner des garanties parce que de succès en succès, tu confirmes que ta solution, euh, elle fonctionne de mieux en mieux même, tu vois tout à fait tout à fait et les nouveaux arrivants souvent les nouveaux arrivants sont même les mieux servis parce que entre quelqu'un qui a pris une formation en janvier et quelqu'un qui a pris la formation en juin entre temps il y a six mois qui sont passés toi tu as pu Bien voir vos métiers, etc Donc, la personne gagne davantage en fait à, à rentrer à ce moment là par rapport à quelqu'un qui est rentré avant, avant quoi tout à fait